Euh, à quoi ça sert une flotte d'entreprise bah, Premièrement, c'est que, euh, un peu comme la personnalité des individus, chaque personnalité euh, rend chaque individu euh, unique. Euh, en fait, si on, si on prend l'exemple des jumeaux, par exemple, ben des jumeaux, vous pouvez ressembler comme deux gouttes d'eau à, à votre jumeau ou à votre jumelle, et pourtant être complètement différente. Pourquoi Parce que c'est votre personnalité qui va faire que vous êtes complètement différente. Ben, la culture d'entreprise, c'est la même chose. Euh, on peut avoir la même industrie, faire les mêmes produits, je peux même vous copier, je peux, je peux utiliser les, les mêmes produits, euh, mais globalement, mon entreprise ne sera jamais comme la vôtre parce que votre culture ne sera pas la mienne. Donc, plus on développe une culture d'entreprise forte, euh, plus on s'assure d'avoir des gens qui vous correspondent c'est-à-dire que des gens qui vont venir travailler chez vous parce que votre culture sera, va transpirer à l'extérieur plus on va avoir euh, enfin plus ces gens-là auront envie de travailler avec vous plus vous allez avoir des gens dont ça va être facile de collaborer parce qu'en fait eux ils sont venus vous chercher pour ce que vous faisiez et la façon dont vous le faisiez votre fameux why, hein, vous savez le why d'une entreprise, mais ben c'est pour ça qu'ils vont travailler avec vous, parce que sinon, vous savez, un soudeur qui vient de souder chez vous dans une entreprise, souvent il a le même salaire, les mêmes avantages. Un ingénieur, pourquoi il viendrait travailler chez vous Pourquoi un responsable des, re, des, des des ressources humaines vient de travailler chez vous Pourquoi ben, tout ça, c'est en lien avec ce que dégage votre entreprise, donc on parle de, de culture d'entreprise. Euh, à quoi elle sert bah, comme je disais tout à l'heure c'est que plus elle est forte moins euh, on pourra vous débaucher vos collaborateurs parce que ils vont s'y sentir bien ils auront un sentiment un lien d'attachement qui sera fort et euh, globalement ça va représenter euh, ce qu'ils voudraient dans la vie donc euh, ils vont ils vont y trouver leur compte l'entreprise va y trouver son compte donc oui il peut y avoir du roulement personnel mais en règle générale une culture d'entreprise forte euh, c'est quand même quelque chose qui, qui permet de fidéliser ses collaborateurs et en tout cas d'en attirer euh, d'en attirer des, on pas dire des meilleurs, mais des gens qui correspondent mieux à, à, à son entreprise.